dans l'exercice, Marie-Cécile Packard. C'est très stressant, il y a un chronomètre devant moi. C'est terrible. Euh, je peux lancer quand même Oui. Je passe environ deux heures sur Twitter. Deux heures. Et vous allez me dire, mais pourquoi Qu'est-ce que j'y fais Pourquoi c'est si long Mon but ce soir, c'est de vous expliquer pourquoi je passe deux heures sur Twitter par jour. Je suis une droguée de Twitter, ça c'est clair, depuis 2008, où j'ai créé mon premier compte utilisateur sur ce, ce qu'on appelait une plateforme de micro-blogging. Euh, quand j'ai eu mon premier compte, euh, je ne savais pas que c'était Twitter. Qu -ce qu comment définir Twitter La meilleure manière, je dirais, c'est peut-être juste le mot Twitter comment je vois les choses, pour moi Twitter est un outil de réseau, d'information, de veille qualifiée en temps réel, tout ça, tout ça à la fois, Tout les temps on trouve de tout, des artistes, des politiciens, des photographes, des journalistes, des amateurs de techno-minimalistes norvégienne, des agriopsychophiles aussi, et tous ces gens ont un compte, ils diffusent à une période, à une violence labiale, des messages de 140 caractères de long, tout est à dire, et tout s'y dit, sur ils diffusent du contenu exclusif pour fédérer leurs fans, alors, ça peut être des photos qu'ils prennent eux-mêmes voilà, ou alors de tourner, les politiques, un petit policier de leur côté humain spontané. et spontané, les diffuseurs d'informations scrutent la timeline à la recherche de l'info la plus fraîche, la timeline c'est la somme de tous les messages des gens que vous suivez, les diffuseurs fin je. jeu. Les dragueurs scrutent les avatars pour trouver éventuellement la future femme de leur vie. Les pros, quant à eux, comme moi, écoutent les autres pros, diffusent leur expertise et profitent de celles des autres. Les humoristes testent leur dernière blague à la mode pour voir si ça fonctionne. Et les ados égocentriques tiennent au courant leur cours euh, de leur Actus Star. J'ai faim, les cours c'est nul, j'ai raté mon <rire> Donc Twitter, elle refait de la vie, en fait. Elle refait de votre vie. On y trouve les mêmes personnes qui travaillent ou qui y glandent. C'est bon, et on peut interagir avec des stars. C'est le côté versatile de Twitter qui me passionne, c'est selon qui vous suivez, vous pouvez vous retrouver avec une info terrible que même Obama n'est pas, pas au courant, ou alors l'actu d'une fan de Justin Bieber. Voilà. Pourquoi Twitter a changé ma vie et pourquoi je suis anti si fan C'est parce que l'information est en temps réel, si vous ne la diffusez pas assez vite, elle a une durée d'il peu trois heures pour les plus expérimentés d'entre vous, vous allez vous retrouver avec un « hold. J'ai développé un réseau en rapport avec mon métier. Je me suis fait plein d'amis sur Lyon, qui conseille des restos et avec qui je me boire des petits verres de Macron à consommer de la J'ai connu tous les gens qui sont ici ce soir et euh, j'ai même connu mon sur Twitter. Je ne vous ai même pas parlé de tous les projets citoyens auxquels je participe sur Lyon, c'est horrible. J'y trouve du contenu sur Twitter, des relations et je suis accro à ces Top.